et bienvenue pour la toute première édition de la Street Fighter League Europe comment ça va Foster enfin, on a cette Street Fighter League Europe le prochain match est décisif et justement le prochain match c'est Takamura qui va y aller contre Phenom On est parti pour ce match décisif entre Wild Blast et Double O Nation parce qu'à combo stélékaudon poule et là normalement c'est lui qui dit que le devant derrière ah, il a pifé à la tronche est déjà un peu euh, dos mur chez les Gamers origines. Voilà pourquoi on a vraiment placé en Valmaster euh, l'espoir euh, de la France. En oh, joli Voilà Jolie L'Instant Air va pour, pour, pour, pour là, là, bah, faut pas donner ça à Val, Il a été sublime, il a été sublime. Deuxième journée de Street Fighter League Europe. Problème X face à... Mr. On s'attend à la boucherie, mais je sais pas, sincèrement. Même si tu t'attends à la boucherie, on sait jamais ce qui peut vraiment se passer. Vous savez, dans ce jeu. Ah, ça a fait Alors, c'est bon pour Kimson de glisser. C'est sûr qu'il allait glisser. Trop bien. Ça arrive rien moyen de bien Oh, Dante Le Oh Oh Oh Oh Oh on est fan Oh Bonjour Foster, comment vas-tu Mais au top, ça va trop bien La Street Fighter League Europe, c'est trop de la balle Team White va affronter la team BMS. Je pense que TKR, il peut, il peut la jouer fou, quoi. Et tire l'avantage positionnel. Attention, pas de métrigueur, pas de super. Cela dit, il faut reconstruire un peu de barre, sans prendre trop de projectiles. Voilà, le TKR qui prend les 10 points Oh, regardez Le sel parsemé. Et là on arrive face à ProblemX qui est l'un des meilleurs joueurs du monde, pas juste de ton pays, mais du monde. Et désormais, qui te reste-t-il pour arriver à le contester Aïe aïe aïe, One Step Ils later. ont choisi One Step Eh oui Et euh, sinon, euh, dans le jeu vidéo, en termes de match-up pur... En termes que de match-up pur, ProblemX va l'ouvrir en deux. C'est 3-0, et puis euh, <rire> c'est terminé. Ball de match pour un autre bon ProblemX, surtout pas de match pour 11 balles du perfect point qui crasse notre père le point. le stress est activé. Uh, on n'a pas, oh, pas de ressources, on n'a pas de, envie, oh, on de, oh, ressources, on de ressources, on ne pourra pas pouvoir en venir. Pourquoi tu oh, donnes raison à la UFMI? Pourquoi il lui donnes raison? Et regardez les petits sourires en coin. 3-0 dans tous les sens du terme sur ce match et sur l'ensemble de la compétition. Il y a un bon un chien, est-ce que c'est ça, enfin, cette confiance, ce clutch factor que Vigie nous parlait On va assister à un énorme match hein, tout de suite puisque les muses vont affronter les Double O Nation. Alors, Logan le avec VEGI, deuxième joueur de Double O Nation. <rire> et il espère qu'il aura enfin une, une victoire, parce qu'il a vraiment eu que, que, que des défaites depuis le début pour libérer un peu, se libérer de la pression et montrer de quoi il est véritablement capable. Finis, complètement Mais il est quand même Non voilà Attendez, <rire> il était au zéro vital, l'adversaire avait toute sa vie Est-ce est que c'est ça, enfin, cette conférence, ce clutch factor que Viggy nous parlait Bonjour et bienvenue à tous pour cette semaine de Street Fighter League Europe 2022 Ouais, match décisif euh, entre momie et Valmaster On met l'impression le X ne touchera pas, au oh. moins il n'y a plus de oh. C'est derrière On retrouve ça par contre, chance cette barre de oh. est relativement très haut là -dessus. Comme MacDay des deux côtés, c'est sublime là ce qu'il vient de nous faire Et, et aujourd'hui dans cette journée de championnat, on va assister au tout dernier match aller de la saison. Déjà sur la première moitié de saison, Et bien les équipes sont au coude à coude 100% franco-français, Team BMS contre Team GO. pour oh le moment, oh là là. Donc faudrait voir arrêter d'être aussi réactif mon bon monsieur, c'est plus du jeu à ce niveau là Et malheureusement tout ce qu'on approche, on se fait arrêter par absolument tout La distance est parfaite au poids de la part de Crimson Et maintenant on se trop Et la pp pour FD, c'est dur, c'est très dur ce qui se passe Il n'y a rien à faire, là il faut moyen pied, moyen pied Et Crimson remporte son match contre Luffy Regarde, regarde l'énergie 4 victoires et une seule défaite, c'est juste gigantesque en termes de points qui viennent de se mettre dans la poche actuellement. Évidemment, on va faire une petite interview avec Crimson. So season, Donc maintenant qu'on ajoute seulement toutes you, les teams parce qu'on a fait la moitié. Quel est... Mm. Quelle est la team qui est la plus grosse menace Ah oui, question, the biggest threat to this is BMS. La yeah, hey plus grosse yeah, uh, menace voilà. de cette compétition, voilà. c'est BMS. <rire> Les termes, qu'est-ce qui va se passer durant les matchs retour À quoi s'attendre exactement En tous les cas, 100% de win rate. Il y a un seul joueur qui l'a fait.